Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au thème qui m'est cher, celui de la communication efficace. Vous êtes au courant, j'imagine, nous pouvons enfin sortir de chez nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, et dans un très grand nombre d'endroits, nous devons nous déplacer et communiquer avec le visage masqué. Ce qui, il y a encore quelques semaines, était une lubie de touristes asiatiques est dorénavant devenu la règle. Jusqu'à il y a peu, avoir un masque sur le visage, c'était réservé à la communication en univers risqué, dangereux, comme par exemple la plongée sous-marine, ou bien euh, euh, les incendies, ou bien encore euh, les espaces où il y avait des gaz chimiques dangereux. C'était aussi réservé aux personnes dangereuses, du style le gangster qui attaque une banque, euh, les super-héros vengeurs masqués. Je ne sais pas vous, mais moi, Batman, je le trouve un tout petit peu menaçant, monsieur. Ou bien encore, euh, des vieux restes de notre histoire, euh, le mythe du masque de fer. Pourquoi est-ce que ce monsieur est, est, est si euh, inquiétant Pourquoi est-ce que son destin est aussi tragique Parce qu'il a été condamné à être dépossédé de son identité, justement parce qu'il était euh, masqué jusqu'à la fin de ses jours. Donc, pour nous tous, communiquer en cachant son visage, ça n'est pas normal et c'est inquiétant. C'est inquiétant aussi, en dehors de tous les exemples que je viens de vous donner, parce que depuis que nous sommes tout petits, avant même de savoir parler, nous avons appris à communiquer en regardant le visage des personnes qui étaient en face de nous. Au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons intégré progressivement les mots au non-verbal. Et donc, euh, nous avons réussi à faire un mix des deux pour détecter ce qui nous arrivait en face, avec une règle qui, elle, n'a jamais changé, qui est que lorsqu'il y a une incohérence, une dissonance entre les mots et le non-verbal, en particulier le visage, pour ce qui est des émotions, alors, entre ces deux messages, nous avons pris l'habitude de choisir le, visage qui, le message qui vient du corps. Par exemple, si je vous dis euh, « écoutez, je suis euh, très heureux de vous voir aujourd'hui », il y a des chances que vous en doutiez. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est donc que lorsque nous allons rencontrer d'autres personnes, que ce soit dans la rue ou que ce soit au travail, nous allons être privés de ce, cet indicateur essentiel pour nous, et c'est ça qui nous complique la vie. Attention, le message, l'information en tant que telle, va tout à fait être transmis, même avec un masque sur le visage. Quand je vais rentrer dans la boulangerie, et que je dirai « Deux baguettes bien cuites, s'il vous plaît, madame », elle me tendra « Deux baguettes bien cuites », à condition que je pars peut-être en élevant un peu le volume. En revanche, qu'elle ne verra pas, c'est si je suis content, de mauvais poils, fatigué, tout ça, ce sera caché. Idem au boulot. Lorsque je vais arriver à la machine à café, mon « Bonjour » sera probablement entendu et reçu par les personnes en face de moi, qui, à leur tour, derrière leur masque, vont me dire « Bonjour ». Ce qui manque... C'est donc l'expression des émotions. Et donc, nous allons avoir une difficulté à avoir cette espèce de test permanent entre le message et le sous-texte qui lui s'exprime dans le corps. Comment faire pour contourner ce problème Fondamentalement, la règle que je vous propose, ça va être de prendre son temps, être attentif. Être attentif à deux choses. Le corps d'abord. C'est-à-dire, moi je parle du vôtre, de ce que vous allez utiliser pour communiquer malgré tout vos émotions. Et aussi, être attentif aux mots, être attentif à la manière dont vous allez parler, plus encore que d'ordinaire, parce qu'il manque un signal essentiel. Commençons par le non-verbal. En dehors du visage, nous disposons d'une arme fondamentale, d'un atout fondamental, je préfère, qui est le regard. Peter Wolf, un chercheur allemand, a prouvé que le bébé cherche les yeux de la personne en face de lui à partir de 28 jours, bien avant donc qu'il soit capable de détecter, de lire les émotions sur le visage des personnes en face de lui. Et Julia Reutblatt et ses collègues de la Belkin School for Special Education en Israël a montré que 79% des gens, sont capables de détecter les émotions juste en se focalisant sur le regard de la personne qui est en face d'eux, sans le visage. Donc, Ça veut donc dire que si nous restons bien attentifs à contacter du regard avec la personne qui est en face de nous, et que euh, nous-mêmes nous sommes attentifs à ce qui s'exprime dans le regard de la personne qui est en face de nous, nous allons être capables d'établir un lien émotionnel même sans le visage. Nous avons les rides sur le côté, nous avons les sourcils, nous avons les rides ici. Tout ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les rides d'expression. C'est autant d'outils qui vont nous permettre de compenser largement l'absence du visage. Je vous le redis, à condition que notre regard soit réellement porté dans le regard de la personne en face de nous. Par ailleurs, toujours dans le non-verbal, nous avons en plus du regard et toujours sans le visage, nous avons le ton de notre voix. Nous avons les gestes et la posture. La posture, j'en ai déjà parlé, il va falloir que nous soyons très attentifs à rester face à la personne à qui nous parlons. Les gestes, là aussi, tournons-les vers la personne à qui nous parlons, ça va nous permettre de lui souligner le fait que c'est bien à elle que nous nous adressons. Et quant au ton de la voix, qui est un vecteur très très utile pour transmettre nos émotions, il ne fonctionnera que si nous ralentissons le débit. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je fais beaucoup d'efforts en ce moment pour ça, car j'ai un débit en général beaucoup plus rapide. Donc, dans le non-verbal, je récapitule. Le regard fonctionnera tout à fait à condition qu'il soit bien centré. Posture et gestes, tournons-les vers la personne à qui on parle. Et enfin, le ton de la voix, ralentissons nos phrases et faisons de vrais points. Côté verbal maintenant, du côté des mots. Là, la règle va être euh, de porter encore plus d'attention aux mots que nous utilisons, pour cela d'ailleurs de ralentir encore notre débit, et aussi de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de sous-entendu possible. Pour cela, ne vous mettez pas martel en tête, vérifiez juste ce que les personnes ont compris, posez-leur des questions. Parce qu'il va falloir que vous vous souveniez en permanence qu'un vecteur très important pour faire comprendre une blague, faire comprendre une émotion en plus des mots, ben ce vecteur-là a disparu. Donc, posez des questions, n'hésitez pas à réexpliquer, à refaire vos phrases, de manière à être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Je vous propose aussi de faire attention à trois populations en particulier. Les sourds, bien évidemment, qui avaient l'habitude de lire sur vos lèvres. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'il faut peut-être prendre encore plus de distance et retirer votre masque. Deuxième population à qui il faut faire très attention, les personnes âgées, qui, souvent parce qu'ils ont l'oreille un peu dure, ont pris l'habitude d'être très concentrés sur les expressions du visage des personnes en face d'eux, et ce, ce vecteur-là a disparu, donc forcez la voix. Troisième population, les enfants, car pour beaucoup d'entre eux, les mots utilisés sont euh, incompréhensibles. Et donc très souvent, sans que nous nous en rendions compte, nous les adultes, les enfants euh, euh, réagissent plus, encore plus que nous par rapport aux émotions qui s'expriment sur notre visage. En particulier pour tout ce qui est nouveau et potentiellement dangereux. Euh, par exemple, l'enfant qui, au moment où il va toucher, euh, mettre sa main sur le four, sur la vitre du four, se retourne vers l'adulte pour vérifier si c'est ok ou pas ok. Donc attention à, euh, lorsque vous allez accompagner des enfants en dehors ou chez vous, à bien mettre des sous-titres compréhensibles pour eux. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Vous voyez que c'est du bon sens. Globalement, ralentissez. Soyez vraiment tourné vers la personne à qui vous parlez. Soyez très attentif à ce qu'elle reçoit, à ce qu'elle comprend. Et soyez encore plus que d'ordinaire, Focaliser sur votre objectif. Finalement, si on y réfléchit, euh, ce pourrait être de très bonnes habitudes à garder une fois que nous pourrons retirer nos masques. Qu'en pensez-vous J'attends vos suggestions, vos commentaires, vos remarques dans les commentaires en dessous de cette vidéo. A très bientôt